Si nous sommes prêts à ce que des femmes et des hommes meurent du sida en Afrique, alors ce n'est pas la peine de parler de la question des brevets, effectivement. La santé c'est un, un bien commun et l'innovation en santé est donc très importante pour contribuer à ce bien commun. Il y a des, des maladies incurables qui vont devenir, euh, devenir curables. C'est la meilleure assurance santé que l'on peut fournir, l'innovation, parce que sans ces innovations, il y a le meilleur contrat d'assurance que vous pouvez souscrire ne vous, ne vous guérira pas. Mais il y a des limites à ces modèles. Il y a des limites qui sont dues au fait que l'attractivité financière de certaines maladies est moindre, parce que ce sont des maladies qui touchent des pays pauvres, parce que ce sont des, des maladies orphelines, et ces limites font qu'il faut réfléchir à des solutions. On a besoin de coopération internationale, on a besoin de subventionner les phases de recherche fondamentale. La santé c'est un bien commun et donc on a, on a besoin de, de, de mécanismes communs. Nous savons que face aux pandémies, face aux maladies les frontières n'existent pas. Nous ne pouvons pas imaginer que nous serons protégés face à la Covid en France, en Europe, si nous, nous ne sommes pas protégés face à la Covid, partout dans le monde. Si nous voulons que l'activité économique redémarre, nous avons besoin que la situation sanitaire s'arrange, s'améliore aussi dans les pays du Sud. Je veux lancer un appel à la mobilisation pour euh, la santé dans les pays du Sud. Il y a la Covid, mais il n'y a évidemment pas uniquement la Covid, en Afrique en particulier. Probablement aussi que ce qu'on vient de vivre va, va inviter à revoir un peu ce modèle traditionnel. Euh, pour la raison que, que souligne Mme Touraine, c'est d'abord qu'il a montré une certaine forme d'inégalité, hein, et, et vous, le, vous le rappelez par rapport à la, à la, à la mise à disposition des vaccins, euh, se pose aujourd'hui la question des brevets. Le modèle doit probablement être, être repensé par rapport à ça. Penser à la santé comme un bien commun, euh, ça veut dire qu'on se préoccupe que tout le monde puisse accéder à la santé y compris dans nos sociétés développées. Mais la question du prix est évidemment centrale. Nous avons créé, il y a une dizaine d'années, le Medicine Patent Pool, le MPP, qui nous permet euh, de travailler sur la mise en commun des brevets, de faire baisser le prix des médicaments. Et je veux dire que ce sont des choses qui marchent. C'est-à-dire que euh, nous, nous créons euh, des marchés là où il n'y a pas de marché euh, rentable, entre guillemets, pour les industriels. Je vous donne un exemple très concret. Un traitement contre le sida en Europe, ça coûte 10 000 dollars par an. Nous mettons ces traitements à disposition dans beaucoup de pays africains pour 60 dollars par an. des, des maladies qui intéressent moins aussi parfois les sociétés. Ouais. Euh, C'est grave de dire ça parce qu'il n'y a pas forcément le bon business model euh, derrière. Donc là-dessus, pour moi, il y a un vrai sujet. Il faut aussi qu'on invente des nouveaux, euh, des nouveaux modèles. Nous devons insister sur le fait que nous devons travailler sur le coût de l'innovation dans les pays du Nord et la mise à disposition de l'innovation dans les pays du Sud. Nous préconisons à UNITED euh, la mise à disposition volontaire des brevets, le partage volontaire, le mot volontaire est essentiel, mais quand la volonté n'est pas là, c'est bien qu'il y ait une petite pression euh, et, et pour... Euh, encourager la discussion. Toutes les entreprises ne manifestent pas la même bonne volonté. Le brevet, c'est quand même un, un système qui existe pour toute l'innovation oui. et c'est le mal nécessaire pour permettre euh, que l'innovation que arrive. Le droit des brevets dans le domaine du médicament est extrêmement récent puisque, si je ne fais pas d'erreur, il date des années 50. Euh, il est beaucoup plus ancien dans la propriété intellectuelle et euh, si vous voulez, on, on l'oublie, mais euh, quand on écrit une chanson, on est protégé pendant 70 ans sur ses droits, mmh. quand on crée un médicament, à peine 20 ans. Et, et l'investissement de l'un et de l'autre ça n'a quand même rien à voir, ça c'est pour redonner le contexte. Aujourd'hui, un certain nombre d'industriels du médicament d'ailleurs proposent, je crois, de mettre le, les vaccins à disposition pour le coût de revient industriel. Il y a beaucoup de mécanismes, je pense, qui sont à inventer. Le fait de casser brutalement, d'une certaine façon, le droit des brevets me paraît pas effectivement la meilleure des solutions. Alors, comment... Là, on parle des brevets et de techniques. L'objectif, c'est de soigner des gens. Il n'est pas normal qu'on meure de l'hépatite C, alors peut soigner, dans le monde, alors qu'on peut soigner l'hépatite C. Si nous disons non, je ne veux pas de ce monde-là, alors nous devons trouver la solution et c'est là que nous en venons à la question des brevets. Si nous sommes prêts à ce que des femmes et des hommes meurent euh, du sida en Afrique, alors ce n'est pas la peine de parler de la question des brevets, effectivement. La France s'est illustrée euh, de façon depuis très nombreuses années dire, dans sa capacité à donner justement accès au, à certaines populations des pays du Sud à des innovations en santé et nous pensons effectivement que c'est un, un rôle qu'elle doit également jouer.